Bonjour à tous et bienvenue sur cette première capsule vidéo de Primos Populi. Euh, donc, Primos Populi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Primos Populi, ça veut dire People First, les gens en premier, les gens d'abord. C'est un, une espèce de mouvement qui s'est développé euh, un peu autour de moi suite à un très grand ras-le-bol professionnel. Donc, à une certaine époque, il y a un petit peu plus d'un an, en avril 2017, euh, J'ai donné un grand coup de point imaginaire sur une table imaginaire. Euh, suite à plusieurs événements ou euh, plusieurs observations dans mon entourage, je me suis simplement rendu compte que dans le milieu de travail à Montréal, spécialement, mais probablement un peu partout dans le monde, beaucoup de gens sont traités euh, comme des numéros, comme du bétail, comme des soldats, comme des robots. Euh, moi, je trouve ça simplement inacceptable. Et au lieu de m'en plaindre, j'ai décidé, je vais faire quelque chose. Donc, je me suis dit, si personne ne s'occupe des gens, moi, je peux le faire. Donc, j'ai donné un grand coup de, de pied au derrière de ma carrière. J'ai pris euh, une tangente complètement différente de ce que je m'attendais. Et tout ça dans le but de ramener les gens au cœur du monde du travail. Donc, ça ici, c'est tout un, mon objectif depuis euh, plus d'un an. Tout ce que je fais supporte le retour des gens au cœur du travail. Pourquoi faire des capsules vidéo Primospopuli.com, c'est d'abord un blog dans lequel j'écris des articles et euh, il arrive parfois que c'est plus facile d'expliquer en personne certains concepts. Euh, toutes les capsules qui vont être euh, téléversées sur ce canal YouTube euh, seront euh, aussi dans le but de supporter le retour des gens au cœur du travail. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup utiliser le sarcasme et le cynisme comme arme à double tranchant contre les environnements qui sont justement très, très toxiques et qui créent du cynisme et du sarcasme. Donc, j'ai simplement décidé de m'en inspirer de ces phrases toxiques qu'on entend dans le milieu du travail pour nommer mes chroniques. Donc, euh, des trois chroniques que je m'attends à voir très bientôt. La première sera celle où je me plains où je suis baveux et effronté, et euh, je vais simplement faire du bashing contre des situations euh, pas exactement imaginaires, desquelles j'ai été témoin ou que j'ai vécu moi-même, donc je vais simplement me défouler. Cette chronique-là va s'appeler Ta gueule puis travaille. La deuxième chronique où je vais recevoir des, des collaborateurs, des gens de mon réseau qui ont vécu des choses qu'ils veulent raconter, des choses que eux-mêmes ont envie de dénoncer, ou simplement parler de sujets qui trouvent supportent le retour de l'humain euh, au cœur du milieu du travail. Donc, pour écouter des gens comme ça euh, se joindre à moi, j'ai simplement appelé cette chronique. J'entends ce que tu dis. Mm -hmm. La troisième chronique, ce sera une approche un peu plus sérieuse, donc je vais simplement euh, prendre des angles ou des approches différentes pour expliquer ou raffiner des concepts que j'ai déjà euh, parlé dans, le, dans mon blog, dans certains articles. Donc, euh, cette chronique s'appellera euh, « On a toujours fait comme ça ». Voyez un peu ce que je fais là. Donc, c'est trois chroniques dont je peux vous parler en ce moment qui vont arriver très bientôt. Ma première capsule sera euh, sur le syndrome de l'imposteur. Euh, C'est un sujet que j'ai déjà abordé euh, récemment dans un article. Donc, ce sera une chronique. On a toujours fait comme ça. Euh, syndrome de l'imposteur, pourquoi? Euh, simplement, je suis dans mon salon en ce moment, en train de me filmer avec mon téléphone. Et je n'ai pas la moindre idée de ce que je suis en train de faire. C'est la première fois que je le fais. Euh, je vais moi-même découvrir comment faire de l'édition vidéo. Ça va être édité sur un temps rare, vous pouvez me croire. <rire> j'ai recommencé 18 fois. Et puis, ben, je, vais, je me lance tête première sur des vidéos en ligne. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais l'idée d'avoir un canal de vidéos m'excite davantage que la peur de le faire. Donc, j'ai décidé simplement de le faire. Et c'est un petit peu ce que je vais raconter dans le première capsule qui sera probablement en ligne dans quelques jours ou peut-être la semaine prochaine. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, n'oubliez pas... Le monde du travail ne se changera pas tout seul. Bye-bye.